Manel, et euh, il a 16 ans. Euh, Manel, c'est quoi un papa pour toi Parce <rire> que ça veut Un papa Je tu bah, penses à ton papa, à quoi Qu'est-ce que tu me dis en euh, un mot C'est un exemple pour les enfants. Okay. Et deuxième question, euh, qu'est-ce que ça sent un papa Ça sent Le oh, euh... Je c'est quoi Je peux dire un parfum Bien sûr, non. Ça sent euh... le musc Le musc okay. oui. MBC